Salut tout le monde, c'est Weedman. La dernière fois qu'on s'est vu, on était en défoliation. On a enlevé beaucoup de feuilles. Aujourd'hui, 23e journée de floraison des Vanilla Frost. Ça va très bien. Toujours un plaisir de vous voir. On fait un peu le tour de la grow. Une tente 4 pieds par 4 pieds. Avec une lumière de Vipar spectra. Le modèle X s 2000 qu'on peut ajuster présentement on a mis la lumière là à 100% et j'ai monté la lumière le plus haut que je pouvais avec les crochets et ici mon euh, mon est ppfd de 1000 les plantes sont très très de bonne humeur euh, Hier, hier j'ai euh, utilisé mon petit pic pour savoir si mes plantes avaient besoin d'eau. Ce truc-ci, c'était pas euh, sec, sec, sec. Mais j'avais des signes, les plantes me montraient un signe que c'était un petit peu trop sec. Euh, j'ai donné 3 litres d'eau, 4 litres d'eau, dernièrement, hier, comme je vous dis, vu que j'avais des signes que les plantes avaient besoin d'eau, mais la terre était sèche, mais, pour faire une histoire courte, j'ai donné 2 litres, 2 litres de nutriments hier, euh, j'ai ralenti, j'avais peur d'avoir un autre problème de Aquaman, on connaît Aquaman, Man, hein c'est arrivé à deux occasions là, que j'ai vraiment donné trop d'eau. Mais c'est le passé, c'est le passé, euh, on a appris nos erreurs. Il faut attendre que le pot soit léger, il faut attendre que la terre soit vraiment sèche. Quand on nourrit nos plantes là, avec des nutriments synthétiques et qu'on est en sol avec la terre, avec de la terre donc 23e jour de floraison ça commence à sentir si je touche euh, au bas des cocottes là, pas se poser, pas se poser, en tout cas les boys, le plan de gauche il va sentir bon, il va plus ressembler au vanilla frost de flower à la SQDC que celui de droite euh Je toucherai plus jamais, jamais, jamais après, je vous le dis. Présentement, euh, celui de droite, sent un petit peu plus la végétation encore, mais celui de gauche, il nous donne vraiment des signes là, de vraiment Vanilla Frost. Euh, c'est pas un secret, hein? c'est une graine de cannabis qu'on a trouvée dans le Vanilla Frost de la SQDC de la marque Flower, ça sera pas la même chose, c'est un phénotype différent, une graine de cannabis différente. Donc, ça va avoir des similitudes, des ressemblances. C'est deux sœurs jumelles, deux graines de cannabis de la même variété. Donc, c'est pas la même, même, même, même chose. Et les deux plans de devant, on sait très bien que c'est un cadeau mystère de Max. Je veux pas toucher à ces cocottes-là. J'ai senti mon nez. En tout cas, celui-là il n'a pas payé, ça a pas de l'air. Il... Ça commence, lui, il sent pas encore grand chose. Pourtant, les cocottes sont quand même assez grosses. Encore un peu de végétation, un peu euh, peut-être citronné là. Je voudrais pas m'avancer trop, trop là. Mais présentement. 23e jour de floraison. Oubliez pas, oubliez pas, s'il vous plaît. 23e jour de floraison à partir du premier pistil. Pas à partir du premier jour que j'ai tourné les lumières en 12-12. J'ai attendu environ 6 journées avant de commencer à compter le premier jour. Celui-ci, des feuilles un peu plus euh, vert pâle. Les deux d'en avant, là, les feuilles sont vraiment vert plus foncé. Euh, je sais pas si, je pense vert foncé. Je pense qu'ils sont bien nourris, beaucoup de nutriments. Et je pense que peut-être ceux du fond, peut-être un peu moins de nutriments. Je voudrais, je, voudrais pas, euh, je voudrais pas me tromper là. Hey bro, des fois je vois des feuilles là qui, C'est ça qui manque des morceaux man j'ai la chienne bien raide je capote, j'ai assez peur de trouver quelque chose que je connais pas là-dedans man <rire> euh, pour ce qui est des trips hein, on avait remarqué euh, quelques feuilles qui avaient été euh, affectées ben je pense qu'il y a un petit peu de trips dans cette grow là et puis euh j'ai mes feuilles qui sont un peu cassées. Je me demande, y a t il quelque chose de caché là dedans Y a Y'a-t-il un monstre ben, Mes feuilles, comme je vous dis, euh, c'est pas affecté par les euh, Spider-Mites. Je suis vraiment content, là. on, on s'est vraiment débarrassé des Spider-Mites, mais... Les feuilles sont affectées. Les feuilles sont affectées. Il y a des trips là-dedans, les boys. Vous voyez les taches Mais je les vois vraiment moins bien à l'œil nu, les trips, que les spider mites. Je les vois plus, je les vois plus les trips, je les vois plus. J'en vois plus, j'ai plus capable de les voir. Les spider-mites, c'est des petits points noirs. C'est facile à voir en arrière des feuilles. En tout cas, j'espère qu'on va garder le contrôle là, parce que là, il est trop tard pour asperger mes plantes. Euh, J'avais dit je le ferais. Après la première semaine de floraison, je ne l'ai pas faite, on écope, on écope. il y a des trips là-dedans, les feuilles sont affectées. Alright gang, donc euh, l'agro va bien, c'est positif, les feuilles sont en santé, Ils Nous nous le démontre avec l'angle, l'angle des feuilles, point négatif, il y a du trips là-dedans les boys. Donc on n'en veut pas, ça va manger euh, des feuilles un peu, le, le jus en, à l'intérieur des feuilles. Et les plantes n'aiment pas ça se faire attaquer comme ça. Là. Donc on va essayer de se rendre euh, à 63, 70 jours de floraison. On va regarder euh, la couleur des trichomes avec un microscope. Le 23e jour de floraison, c'est le temps des cocottes de grossir, c'est là là. C'est là que ça se passe, c'est là que là on va sentir les, euh, les plantes. Là, cette semaine, là, on va avoir une bonne idée des trois autres. Je dis une bonne idée, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous n'avez pas le droit. Hey, « on a le droit de faire ce qu'on veut! » Vous n'avez pas le droit de juger une plante de cannabis avant la fin de son cycle de floraison. Non seulement la fin du cycle de floraison, mais la fin du séchage. Et je vais même rajouter, même à la fin du 3 semaines, sinon 4 semaines de curing, s'il vous plaît. On parle ici là, de 23 e journée de floraison. J'espère qu'on va être ensemble jusqu'à la fin de la grow. Parce qu'il ne faut vraiment pas prendre à la légère toutes les étapes. Toutes les étapes pour se rendre au produit final. Les deux autres étapes après la grow, c'est vraiment le séchage. Et le curing, le curing, c'est très important, c'est essentiel, c'est essentiel. Alright gang, je vous laisse là-dessus, un pouce, un commentaire, allez vous abonner sur mon Instagram, merci à Bipar Spectra pour la XS2000, et merci à Max pour les deux graines de cannabis à l'avant de la plante, l'avant de la tente. Et merci à Flower pour les deux graines de cannabis de Vanilla Frost. Alright gang, je vous adore. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao